Bonjour, bonjour. Comment allez-vous Bien, et vous Vous allez bien Oui. Guadeloupe. Martinez. Martinez. Bah, Brésil, peut-être Exactement. Brésilienne. Comment vous savez Ben, vous savez, je prends celui qui nous parle. Celui qui parle au cœur. Il n'a pas changé. Et là, sa parole, il dit qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le, dans le temps passé, il le encore aujourd'hui. Donc, il parle à. À ses enfants. Voilà il, il, voilà, il parle aux gens pour leur démontrer qu'il est vivant aussi, comme il a fait à travers les prophètes, à travers l'église aujourd'hui. Voilà, et il nous aime beaucoup. Et je sens son amour terriblement pour vous, c'est vraiment fort. Et euh, je ne suis pas là pour vous disputer. Ou, voilà, je ne sais pas vous annoncer qu'il s'est révélé à Paul sur le chemin de Damas, Paulos, pour un véritable à Damas, et euh, il a été ébloui. Il a dit, c'est quoi cette voix qui... Voilà, mm -hmm. voix qu il n'y avait pas qui l'a parlé. Pourquoi je me persécutes tu, Paul, euh, Dieu, euh, le Seigneur Jésus-Christ, oui. Yeshua, en hébreu, son vrai nom. Oui. C et euh, c'était terrible pour lui, la révélation. Et après les tombent de ses yeux, Paul change de vie, et prêche mm -hmm. Jésus-Christ mort, et ça. ressuscité. Oui. Et Acte 4 nous dit qu'elle a reçu le nom... Euh, il n'y a, a, a, a de salut, dans Acte 4, mm -hmm. il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a, a aucun autre nom qui a été donné sur le ciel par lequel nous devions être sûr. So oui. Et c'est merveilleux en fait. Et euh, il s'est révélé à moi en Terre, le mensonge, le racisme, les pensées impures, bagarre, l'ox, boucles d'oreilles. Et en fait c'est la maladie, dans la maladie, qui s'est révélée à moi à l'hôpital. Et euh, je me suis rendu compte qu'il n'a pas changé, de vieillit pour de vrai. Il a souffert à la maladie, il a souffert à la pression par rapport aux, aux pêcheurs. Il a apporté nos péchés, il a pris mes péchés en fait il m'a délivré, je me suis marié, ouais. allé à ma femme, j'entends de plus, gros mots depuis 12 ans, et j'ai rencontré le Seigneur, ça fait plaisir, sans appartenir à la religion, c'est justement notre étude de la Bible cette semaine, c'est le pouvoir transformateur de la Bible, ouais. Ouais, ouais. c'est vraiment ça, peu... hein. vraiment quand ah ouais. on étudie <rire> la Bible, euh... une ouais. ça. il y a de beaux exemples ça. comme le vôtre et d'autres qu'on croise, ouais. euh, que la Bible transforme vraiment des vies, c'est très beau à voir, il dit dans l'acte 4, donc acte 1, vous serez mes témoins. Oui. Exactement. Mes témoins. Je suis témoin de Jésus, en fait, je suis témoin de Yeshua. Ben bah, nous, on est témoin de Jéhovah. <rire> on est témoin de son, de son, père, de son père, de Dieu, ouais, le Tout-Puissant, celui qui l'a représenté sur Terre finalement. Et il dit à Philippe aussi, Philippe voulait voir le père, il a dit mais il y a si longtemps que je suis avec vous Philippe. Bien sûr. Celui qui m'a vu a vu le père. Bien oui, c'était euh... la, la, la, la, la, la, la représentation parfaite en fait de non, Dieu, non, le, non, de non, par ses et qualités et en Philippe, fait. Voilà. Et, euh, en fait, il n'a pas pu dire non plus à tout le monde qu'il était Elohim. Elohim, c'est le nom voilà, de Dieu. Sinon, ben, on ne peut pas le croire. On ne peut pas avoir Dieu et vivre. C'est impossible. Impossible. Impossible. impossible. Voilà pourquoi, dans, dans, dans Jean 8, 56, quand il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Bien sûr. Donc, je suis, c'est révélé. Là, je suis à Moïse. Bien sûr. Je suis celui qui est. Donc, les Juifs nous disent, oh. T'as même pas 30 ans 50 ans, t'as vu Abraham On a voulu le lapider. Bah, Donc Ils ont ça. compris par là que oh, bah, oui. ils se disaient... Euh, Antérieurs à... Ils se disaient Yahvé en fait, mais en vérité. Ça, oui, il, oui. Le, le tétagramme. Mmh. On a voulu, on a voulu le, le détruire. Et dans le tétagramme, il y a Yod, Yav, euh, eh, et, euh, il y a Et... Le, le Yod, c'est la main. Yav, c'est le clou. Et, c'est la louange. En fait, dans le tétagramme, bon, on voit la crucifixion, on voit, voit Jésus-Christ. Ouais. Voilà pourquoi il dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. En fait, madame, c'est terrible. Je, je n'appartiens à sûr. aucune religion. Je ne suis pas évangélique, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne suis pas musulman. Quand j'ai vu la Bible dans, dans mes péchés il y a 12 ans en arrière, je n'ai pas vu écrit là-dedans ça. J'ai vu que le Seigneur voulait que je sois son fils. Ça. Celui oui. qui a reçu son, reçu son nom a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui. Donc, je suis enfant du Seigneur. Disciple, si on veut savoir. Faites fait des nations des disciples. Bien sûr. Donc, en fait, je me suis rendu compte que nous, les hommes, on a bâti trop de choses en fait. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul place. chemin. c'est celui qui est dans la Bible. C'est celui que Jésus est venu annoncer. Voilà. Et dans Isaïe 9.5, il dit quoi Un fils nous a né. On l'appellera quoi Père éternel. Hmm. Conseiller. L autre, l autre, la, la, la, la, comment dire La domination, prince de paix. paix. C'est grâce à Jésus qu'on aura la paix. Père éternel, c'est-à-dire la domination reposera sur ses épaules. Mais qui est ce Jésus-là en fait ben, ben, C'est terrible bah, ce Tout qui ça, est sûr, c'est que quand on étudie la Bible, on voit que Jésus, ce n'est pas, pas Dieu, ce n'est pas Jéhovah. Et je pense que là-dessus, on diffère un petit peu peut-être. C'est ça le problème Parce que Dieu, il a un, il a un début et une fin. C'est l'alpha et l'oméga, c'est comme les chiffres, en fait. Cool. A... Tu as dit que Dieu l'a fait l'oméga Bah ben oui. Et c'est qui l'alpha et l'oméga Ben c'est lui, c'est-à-dire, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. celui qui n'a pas de commencement, C'est dans la révélation. Ben si ah la... non. Ah si, on est, en révélation, bien sûr. On ouais, Mais on parle. C'est compliqué. ce que vous dites là Mais non, mais c'est pas. Parce que l'alpha et l'oméga, c'est qui C'est Dieu. Parce que c'est, en fait, le, la, le terme non. alpha et l'oméga, ça, ça veut dire. L quoi? L al... l et l je suis l'alpha et l'oméga. c'est Qui ça Qui dit ça dans la Bible C'est, alors, dans la révélation, c'est Jésus qui parle, mais il ne parle pas de lui. Il est en train de bah, parler attendez, de Dieu. Il est en train de parler de Il est en train de parler de son Père. Prenez-le. Jésus n'aurait jamais osé dire. Il a dit. Il a dit, je suis l'alpha l'oméga. Oui. Le commencement et la fin. Il a dit, Jésus. C'est comme si moi, je vais vous voir, je dis, je suis l'alpha l'oméga, moi. Ça sera possible, je vous dis, mais je suis fou. Je suis fou. Mais il voilà parle de que... Dieu à ce moment-là. Non, il parle mais de lui. Mais si Dieu. Bah, madame, mais regardez quand, quand vous prenez. Comme... Non, mais. Et quand, quand Jésus crie alors, <rire> quand il va ressusciter Lazare, il prie <rire> à lui-même. Il se parle à lui-même. En fait, quand il était sur la croix, il a dit quoi au brigand sur la croix Dès aujourd'hui, tu sors avec moi où Au paradis. Au paradis. Est-ce qu'il est parti au paradis tout de suite quand il est mort sur la croix non. Il est parti trois jours dans les six jours il est mort. Et comment ça se fait Il dit, en fait, l'homme des sciences, l'homme des présences, en fait, c'est une dinguerie madame. Il est... C'est il est eux, c'est ouais, est, est pas, quand ton... Vous avez raison, il est phénoménal. Quand il est ressuscité quoi À combien de personnes il apparaît en même temps Plusieurs. combien de ouais. personnes il est ressuscité ouais, ouais, ouais, ouais. Plus ouais, de, ouais. En même temps, plus de 500 personnes... A... Dans le Corinth, c'est écrit. Bien sûr. Comment Jésus ressuscite Il apparaît à toutes ces personnes en même temps. Ils l'ont tous vu pareillement <rire> Non, madame, il est phénoménal. Je Bien vous sûr. dis la vérité. Il n'y a, a de salut en aucun autre nom. Acte 4, verset 11, c'est écrit. Quel nom Le nom de Jésus. Bien bon sûr, Pierre il est mort, mort. pour nous. Avez... Pierre, après Jésus-Pierre. Il s'est sacrifié Bien pour sûr. Nous. Mais vous savez, pour nous, Jésus, c'est la personne la plus importante, la plus importante. que Dieu ait envoyée sur terre. D'ailleurs, la preuve, le 4 avril, on va célébrer la mort de Jésus. Parce qu'il est mort pour nous, comme vous avez dit, pour sauver nos péchés. Ce n'est pas parce qu'on est témoin de Jéhovah que pour nous Jésus c'est personne, et qu'il n'y a que Jéhovah qui est important, au contraire. D'ailleurs on va, on va passer sous un règne millénaire de Jésus qui va rétablir notre qui santé, va qui, après, qui va réanimer, qui, qui, qui, va, qui va ramener les morts à la vie, et ça la on est sûr, après l'apocalypse, après c'est mais tout ça, oui le Seigneur avant, mm -hmm. mais je peux dire qu'il m'a délivré du péché, premièrement, et c'est révélé à moi en fait. C'est mon papa d'amour, je, le, je, je le kiffe. Il a dit à Marthe, à, Mar à Marthe. En fait, Marie a, a pris la bonne part. Être au pied bien du sûr. Seigneur. Et le roi des rois, c'est qui le roi des rois Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, c'est qui C'est Jésus. C'est Jésus, c'est terrible, madame. C'est terrible. En fait, bah, écoutez, vous avez la... compris ce que vous comprenez. Oui, compris. vous n'êtes oui, oui, pas d'accord avec nous là-dessus, mais sachez que en tout cas, nous. enfin... Pas, pas, que, pas les oh. coups, mais en tout cas, nous, dans notre étude de la Bible, on, voilà ce qu'on comprend et voilà euh, comment on et analyse les choses. Je vous laisse l'invitation. Si vous voulez, on parle de Jésus. On parle de Jésus, justement, euh, on va vraiment de sa mort. essayer de retracer sa vie, les moments vraiment les plus importants. Ouais. Et surtout, bah, il s'est sacrifié pour nous. Qu'est-ce ouais. que ça peut nous apporter En fait, on a tout ce qu'il demande en Luc 19 de nous devez sauver. Connaître du exactement. Du péché, bien sûr. Du péché. Et c'est ce qu'il qui a, euh, ce qui a écrit là. Et dans Luc 16-19, euh, on voit le riche et Lazare. Ce n'était pas une parabole, parce qu'il y a des noms. Parce que dans les paraboles, il n'y a jamais de noms. Il, mm. il y a des noms dont, dont donc, des gens qui ont existé physiquement. Donc on a vu où est-ce qu'il était le riche. On a vu où est-ce qu'il était Lazare, le saint d'Abraham. Et l'autre, il était en, dans les flammes. Donc c'est réel. Et, euh, et la Bible nous dit aussi que beaucoup seront sal salés de feu. Dans Marc, on en parle. En fait, il y a un jugement en fait, qui existe. Et, euh, et ça, beaucoup ne croient pas au jugement du Seigneur. Dans ces cas-là, ben, ils vivent notre vie comme on veut, mais il n'y a pas de ah, jugement. C'est clair, on n'a euh, pas, pas joué, joué, non, euh... de bien. Les, les gens font ce qu'ils veulent et ils ne pas Donc tu es d'accord qu qu'il y a un jugement Bien sûr. Il y a un jugement. jugement, jugement. Bah, c'est aussi ce qu'on proclame. On proclame, on on proclame la bonne nouvelle, mais encore plus. Mais d'accord, le jugement, c'est le feu éternel. Non, on n'est pas d'accord là-dessus. C'est pour ça que je parle de ça, parce que dans l'Apocalypse 20, verset 15, on en parle. Qui, ne sera pas écrit dans le livre de vie, sera jeté où dans les temps de feu. Là, il y a Lucifer, l'Antichrist, tout ça, le faux prophète. En fait, pour ça c'est la destruction éternelle. Ça représente pas. Mais pourquoi destruction Mais pourquoi la destruction en fait comme un feu qui va consumer On pourrait en discuter sur beaucoup de différents. Dans le péché, les les prostituées. Mais une vue de. je suis Une vue de de péché, mais terrible. Mais quand j'ai rencontré au début, je cherchais le Seigneur Antique au début, j'ai rencontré le témoin de Jéhovah en Guadeloupe il y a plus de 12 ans. Ils m'ont dit qu'après la mort il n'y avait rien, tout ça. En partant, je disais non, le monde ah, m'enseigne, tu tues quelqu'un de tu mon prison. Ça commençait à m'interpeller sur le jugement. Mes péchés commençaient à me condamner en fait. Je savais qu'il y avait quelque part. Et quand je vois là, le riche où est-ce qu'il est, qu il, est il a dit, ah père Abraham mets-moi ah, de l'eau. Il a parlé. Sûr, Donc on voit pas qu'il était éteint, trucs quelque part, il parlait. Il, y a rien. il dit je souffre cruellement, là où je suis. rien, c'est pas qu'il a c'est que les. les... C'est pas qu'on meurt et c'est tout. C'est pas ça. c'est l'âme, c'est l'âme. Jésus dit en Jean 5. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus dit en Jean 5 qu'il y aura une résurrection de vie et une résurrection de jugement. Ah. Donc quand on meurt, certes, oui. dans le sens où il n'y a rien, on dit d'ailleurs en Ecclésiaste qu'il n'y a rien après la mort. Les morts, dans le sens où, justement. L'âme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience Toutefois quand Jésus va ressusciter les gens Comme vous dites, on n'aura pas tué n'importe qui Et puis on meurt, on meurt et on en parle Après, plus voilà, Au y contraire, il y aura, non, mais, y aura un jugement de la part de Dieu Et qui par, par là de Quand on meurt en fait, c'est comme si euh... En fait, il tu... n'y a plus de Je au boulot, c'est fini ça Mais ce que tu as fait sur la terre, chacun, rendra... la chacun sera, ben, Alors, chacun sera jugé C'est dans évidemment Chacun sera jugé par euh... donc, donc ça veut, veut dire quoi ça Chacun sera jugé selon, selon, selon c'est ça ça, ça. ça veut dire quoi ça c'est qu'il sera jugé selon. C'est ça. C'est-à-dire que chacun va. C'est pas un genre vous serez tous détruits. C'est fini pour vous. Non. non. Mais on a jamais chacun va monsieur. prendre. Non. Va... Non, non, un sûr, jugement, chacun va prendre. sa propre charge. Ça, bien. Donc après, chacun après va. Après ju le jugement, il y aura bien une bien sanction sûr. qui sera donnée. Éternelle. Elle sera pas sur euh, deux ans. C'est éternel, non, monsieur. C'est éternel. Mais Donc celui qui reçoit la vie vivra éternellement. C'est notre livre biblique. Et celui qui reçoit la mort sera détruit. Mais il Quand va vous parlez de destruction, ça veut dire il va disparaître, c'est fini pour lui quoi. Il Ça va veut plus. dire que Dieu va lui ôter la vie Mais ce n'est pas là le, le, le, le pire non, des... Non, c'est compliqué ce que vous dites là ah ah C'est. Parce que c'est écrit dans la parole, dans l'Apocalypse 1, verset 15 qui... En fait, on parle de l'éternité dans, dans, dans le feu On n'en parle pas dans la parole Dans ça. le sens des, des, des destructions éternelles Là-dessus, notre... Dans, dans, dans, dans ce cas-là, il y a une destruction bah moi, éternelle voyez... Il n'y a pas de souffrance Vive, vive notre life. Mais on va zouker, on, on va. Vous, on va, dites, on va, mais, mais vous dites que c'est compliqué. compliqué, vous dites que c'est compliqué, mais vous savez ce qui est compliqué pour moi, oui. de comprendre qu'un Dieu d'amour qui nous a créé nous a mis sur terre pour qu'on vive pour toujours, oui. parce que c'était ça à la base du projet pour Adam oui. et Eve, c'était pas construit qu'on nous puisse torturer ses enfants pour l'éternité. Pourquoi elle a fait ça Pourquoi elle a jugé Sodom et Gomorre C'est quoi C'est pas son juge. En fait, on oublie, c'est la justice. Bien sûr. Sodom et mais Gomorre, c'est pourquoi Juger, mais, mais ôter la vie. En oui. fait, ôter la jugé. vie et ils sont morts. Regarde, et ça, Samuel. Ils sont pas restés en train de souffrir éternellement. Qui a été rappelé de, de ce jour des morts dans l'Ancienne Alliance, pas, pas testament, pas, ancienne alliance, parce qu'en testament, faut qu il faut qu'il y ait un mort pour qu'il y ait un testament en vérité. Donc en fait, dans l'Ancien Testament, c'est juste même pas en vérité. On Alors dit nous ça. Les écritures hébraïques on dit l'Ancienne Alliance et le testament est de ça. Jésus, parce que quand il y a mort, il y a un testament en vérité. Vous voyez Donc en fait, dans l'Ancienne Alliance, il y a euh, euh, Saül hum. a rappelé du de séjour des morts qui Il a rappelé qui Qui Vous savez pas Non. Il a rappelé Samuel. Vous comprenez mmh. Et c'est là que Samuel lui a dit, en gros, euh, pourquoi tu me rappelles en fait euh, Qui me dérange en fait, tu vois Donc en fait, on voit bien par là qu'il n'y a pas une destruction en fait. L'âme ne meurt pas en fait en vérité, euh, monsieur. L'âme ne meurt pas. Je vous dis la vérité. Si, si vous le dites. Non, non, notre étude nous prouve le contraire. Mais vous Mais, mais, mais écoutez, Après... le plus important c'est d'étudier la Bible et, et d'avoir foi. Si ça a changé votre vie, tant mieux. C'est en fait, le, le but. En fait, je n'ai pas vu dans la Bible ni Pierre, ni Paul, ni Jacques prêcher Jéhovah ou Allah ou Bouddha, c'est Yeshua mort et oui. crucifié et ressuscité en fait. Si vous estimez que Jésus est Dieu, c'est sûr que vous allez l'interpréter comme ça. C'est le sauveur. Mais nous on a. C'est le sauveur ou pas Nous on... Jésus c'est le sauveur. Donc il il peut... a été envoyé par quelqu'un. Donc qui peut sauver les hommes Jésus mais qui, mais qui a envoyé Jésus Pour envoyé nous c'est Jéhovah, c'est Dieu Qui peut sauver dieu les, les hommes puissant, qui a envoyé Jésus Non, enfin, on dit Dieu qui... en, fait, on... en fait. la réponse vient j'ai c'était Dieu. Qui peut sauver les hommes c'est Dieu, mais Dieu, dieu. Que... dieu n'est pas Jésus. Parce que même dans le Coran, Jésus est utilisé par Dieu. Le Coran pense comme vous, il ne pense pas que Jésus est Dieu. Alors qu'ils savent très bien qu'il va revenir, est il est sans péché. C'est pas parce que Jésus n'est pas Dieu qu'on ne va pas revenir. C'est pas parce que Jésus n'est pas Dieu mmh. que ça veut dire que Jésus Jésus, c'est un membre hyper important. C'est lui que, Jé, que Jéhovah Dieu exécute son, son dessein la terre. Tu as ta vie sur toi là. La la je je suis suis jouée. Jouée. 123. 123, pensez-vous que c'est votre mari Votre femme Oui. Okay, oui. Prends 120, 123, Prenez 123. 123. 123. 123. 123, Lisez-vous voir. Jéhovah est mon. Berger. Prenez Jean 10 maintenant. Jean 10. Donc on voit que Jéhovah, c'est le berger. Oui donc on est d'accord qu'il y a un seul berger, hein Oui. Non, non. Je suis pas d'accord avec vous Non, avec le grand B, je parle. Le grand berger, vous savez, ça Parce veut rien dire. Un pasteur, c'est un berger qui. qui Bien gros. sûr. Voilà, mais David donc, je, aussi je... était un berger. Voilà, mais la la je, on, là, on leur on dit Jo, voilà, le bon berger. Jo va être un berger. Voilà, le grand avec un grand D. J'en dis. Lequel Il dit quoi Mais celui qui entre par la porte, voilà, voilà. Avec un petit dé c'est qui qui l'a mis sur cette Bible aussi? C'est ça le problème que vous posez question Ah, écoutez, regardez, regardez dans différence. votre Bible si c'est la même chose. En fait, c'est compliqué parce que regarde, dans, Jean, dans Somme 23, vous avez compris, hein? Somme 23, je oh, suis le, le, le, le, le beau bon berger, que... Jésus est le beau berger. Et dans Jean 10, dans d'autres versions, vous allez voir, c'est écrit Jésus est le, est, le, est, le, est, le, est le beau berger, en fait, tu vois. Mm -hmm. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas de berger. Il y a un seul bon berger. Il faut que les un aussi, si vous le lisez, on voit clairement la description de Jésus-Christ ressuscité. Ce n'est pas oui. l'humain sur terre, on hein. oui, oui, voit celui qui brille. Et dans Apocalypse, on en parle de l'agneau qui était assis au milieu du trône. C'est qui l'agneau C'est qui le lion le lion. le lion. Le lion là le Judas, qui veut juste à qui? Le, le chemin de la vérité était la vie. L'étoile brillante du matin. L'eau le de vie. Mon ami c'est terrible t'as vu tout ce qu'il a comme euh... écoutez monsieur, nous... qui, mais c'est pour ça qui qu'un son jésus est venu de prêcher de façon... son père en il fait, est venu faire le fait, royaume de dieu fait, et, inti... et nous, ça restera comme ça <rire> en fait Timothée 3 en tout cas j'aime bien parler avec vous parce que tous ne parlent pas comme ça en fait et je vois bien, bien que sûr. vous êtes ouvert c'est encourageant et dans 1 dans intimité 3 c'est ce que la bible dit dieu a été manifesté en chair Dieu s'est fait cher en fait, c'est ça, ça que beaucoup ont du mal à comprendre. Il s'est oui, fait mais cher. Et dans Jean 17, il dit quoi Or la vie éternelle, c'est que tu connais toi le seul vrai Dieu. Monsieur Bonjour monsieur ah. Bonjour. Ouais, ouais. Ah, Servez-vous. Hein, Donc voilà. Ah la bibliothèque, Ah, je ne sais pas, j'ai trop fini le bibliothèque. En tout cas, voilà, en tout cas. En tout cas, merci d'avoir pris votre temps pour discuter avec ouais, ouais. Et dans Jean 17, il dit quoi Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses, toi, le seul vrai Dieu. Et, et son fils non, celui tu as. Ah. Et celui que tu as envoyé. Donc, son singulier ou son pluriel, là On dit le seul vrai Dieu ou le seul vrai Dieu Le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc, on voit lui, que Jésus est, est incorporé là-dedans dans cette. Ah, c'est votre interprétation. Ah non, oh, la vie éternelle, c'est que tu te connais quoi Le seul vrai Dieu mmh. Et celui que tu envoyais Jésus-Christ. Bah si, on, si on écoute un petit peu comme ça, on dirait qu'un petit peu... Donc Jésus le seul vrai santé, Dieu avec un grand dé, il n'y a pas de D là, mais bizarrement. Il y a un grand D et Jésus incorporé dans cette singule, mmh, ouais. singulier. Comment on appelle ça là Ah bah ça veut mais dire que Jésus il n'était pas clair. dans bon, ça, c'est... Donc si qui on, donne, on qui donne qui la vie éternelle C'est Jéhovah. C'est celui qui a donné la vie éternelle. jean 3 c'est dit quoi Bah non, c'est pas... Le seul grand Dieu et celui que tu as envoyé. Mais Jean 3, 6, dit quoi, Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde mm -hmm. qu'il a donné son Fils unique, mm -hmm. afin que quiconque croit en lui, mm -hmm. en qui Dans le Fils unique, oui. qui ne périsse un point, mais qu'il est là wow. Donc, qui mais... donne la vie éternelle À Dieu. À travers Jésus. À travers Jésus. C'est ça Là, vous en avez fait... cité les deux versets où, où <rire> Jésus lui-même dit qu'il a été envoyé par quelqu'un et vous dites que cette personne, c'est lui-même En fait, c'est lui-même Vous sentez vous les versets qu'on utilise pour montrer mais que, en fait, Dieu, que Dieu et Jésus. est Jésus. C'est pour c ce te ce que montrer c que c'est la, la même personne qui est là, ah, mais non, non, bah là. là, du coup, vous voyez, c'est là, donne... là où on bloque. Là, on en lit la même chose on a des interprétations différentes. C'est quoi C'est qui l'image invisible de Dieu C'est qui l'image... L'image... Parfaite de Dieu Bien sûr, mais c'est Jésus C'est celui qu'on cherche à l'éviter L'image de Dieu l'image du Dieu Mais invisible. Oui. Donc comme il est invisible, faut nous te voir, excuse-moi je parle créole, faut nous te voir qui mon qui bon Dieu par faut qu'on voit qui est Dieu par ses œuvres. Ah, on n'est pas d'accord là. -bas. Et Jésus veut dire quoi Jésus Yahvé y avait sauve. Bien sûr. Mais qui est y avait Jéhovah. C'est la traduction qu'on fait. Mais si on dit que Jésus veut dire Yahvé y avait sauve, qui est Jésus Jésus est son Jésus fils. Aussi. Le fils unique qui l'a envoyé. Non, pas c'est une... Jéhovah. En fait, Jésus, si tu veux savoir, c'est Jéhovah. Voilà. Non. Là, Je suis désolée, parce mais que... ça, pour moi, c'est impossible peu que dans Parce que dans la Bible, de la... De dans la, dans la Bible on n'a jamais traduit Jéhovah. On, a, on, a, on, a, on a parle du tétagramme. Y, H, W, H. Comme, alors attention, le tétagramme, ce, ceux non, qui disent Yahvé, qu on, on est d'accord. C'est la et même chose, c'est -ce le lui, même Dieu. Et, et qu'est-ce que veut dire le tétagramme Celui qui fait celui devenir. Celui qui est Celui qui fait devenir. D'accord. En gros, c'est celui qui est, celui qui se révèle à Moïse. Il y avait, celui qui s'est révélé avait, à Moïse, avait... mais celui qui devient ce qu'il faut devenir. C'est pas celui qui quand est, c'est pas la même chose. Quand il s'est révélé à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse Moïse a dit Mais c'est quoi ton nom Celui qui est. Celui qui fait de celui bon, qui bon, fait, fait de moi, Vous l'avez traduit comme ça, il n'y a pas de souci. Et dans Jean ah, 8,56, mais... il, dit, il dit aux Juifs Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire quoi ça ça veut non, dire qu'il était en vie a, quand Abraham pris, était là. Pris, mais avant. Jésus n'a pas été créé oh, au moment où il a... Écoutez, monsieur. En fait, non, non, t'inquiète es, pas. Je ne suis pas... On non, va, mais nous... c'est clair qu'on va, ne on va pas être d'accord en fait, Pour nous dire que c'est la même de, il, il est en train de littéralement dire qu'il est « Je suis ». Il était là avant, c'est vrai Mais on l'a vu. Il est la première création. Non, il n'a pas dit « J'étais là avant Moïse ». Il a dit « Je suis ». Le « Je suis » qui s'est révélé à Moïse, en fait, monsieur, dans Exode 3. Écoutez, on ne va pas faire du verse-là tout à l'heure, je suis arrivé devant vous, je vous ai dit que vous êtes brésilienne, D'accord? Et tout à l'heure, j'ai dit que le Seigneur est le même hier aujourd'hui, éternellement. La foi vient de ce qu'on entend, non? Mm -hmm. Pierre, Paul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, je dis ça aux beaucoup de témoignages que je peux rencontrer.